Que va-t-il se passer si un avion marocain survole l'Algérie Algérie Maroc, Amar Belani n'exclut pas de nouvelles mesures. Que va-t-il se passer si un avion marocain survole l'Algérie Depuis la guerre des sables déclarée en 1963, les relations algéro-marocaines ne se portent pas bien. Les tensions diplomatiques qui ne datent pas d'hier entre les deux pays voisins, se sont transformées en hostilité voire en guerre diplomatique. Après les multiples provocations du Maroc ayant donné lieu à une rupture radicale des relations, l'Algérie annonce cette fois de fermer immédiatement, son espace aérien aux avions marocains. Une décision annoncée le vendredi 22 septembre 2021 suite à la réunion du Haut Conseil de Sécurité présidée par le Président algérien Abdelmajid Aboune. Outre la fermeture des frontières terrestres décidées en 1994 par l'Algérie, les frontières aériennes sont désormais aussi fermées. Les Marocains désirent d'entrer en Algérie, devront passer par les compagnies aériennes qui opèrent les vols escales entre les deux pays voisins. Mais, que risquent les avions marocains s'ils violent l'espace aérien algérien Avant de répondre à cette question, il convient de rappeler qu'un avion privé marocain a fait demi-tour le 23 septembre à 12h16, après avoir décollé de Tunis, suite à l'annonce de la décision par les autorités algériennes. Si un avion marocain ose transgresser cette interdiction, il aurait directement affaire à l'armée nationale, a indiqué un officier algérien à la retraite. Selon ce dernier qui a préféré garder l'anonymat, les avions marocains désormais classés hostiles seront immédiatement chassés par les avions d'interception et de reconnaissance de type MiG-29 et MiG-25. En effet, l'armée algérienne a été dotée de ces appareils à la fin des années 1970 et utilise actuellement les MiG-25 qui ont été modernisés. Ainsi, les pilotes d'avions intercepteurs algériens et marocains se connaissent bien puisqu'ils ont participé durant plusieurs années aux exercices de sûreté aérienne CIRCAET organisés par l'initiative 5 plus 5 Défense, qui réunit les pays des deux rives de la Méditerranée occidentale, a ajouté l'officier algérien. Algérie-Maroc, Amar Belani n'exclut pas de nouvelles mesures. Moins d'un mois après avoir décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc le 24 août dernier, l'Algérie a pris mercredi 22 février une nouvelle mesure de riposte contre les actions hostiles du Maroc. La mesure qui a été prise au cours d'une réunion du Haut Conseil de Sécurité, HCS, consiste en la fermeture de l'espace aérien algérien aux avions civils et militaires marocains, ainsi qu'à tous les appareils enregistrés au Maroc. La présidence de la République a justifié cette mesure par la persistance des provocations et des actes hostiles de la partie marocaine aux frontières de l'Algérie. Ce vendredi, Amar Belani, envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb a donné plus de détails. Dans une déclaration à l'agence Reuters, il a expliqué que l'Algérie a décidé, en toute souveraineté et conformément aux conventions internationales, la fermeture immédiate de son espace aérien aux aéronefs civils et militaires marocains et immatriculée au Maroc, et ce a compter de mercredi dernier. Pour M. Belani, cette décision préventive est dictée par des raisons impératives de sécurité nationale, compte tenu de l'existence d'indices concordants et d'éléments probants sur la conception ainsi que sur la poursuite d'actions hostiles dirigées contre notre pays. Amar Belani n'a pas exclu de nouvelles mesures contre le Maroc qui poursuit sa politique d'hostilité vers l'Algérie, dans ce contexte particulier où l'animosité et les dessins malveillants sont irrécusables. L'adoption de mesures supplémentaires n'est pas à exclure et l'Algérie fera preuve d'une extrême vigilance et d'une fermeté absolue pour la protection et la sanctuarisation de son territoire national, a-t-il mis en garde, sans s'étaler. Les relations algéro-marocaines se sont nettement détériorées, ces derniers mois. Le pic des tensions a été atteint le 24 août dernier avec la décision de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc, en riposte à une série d'actes hostiles commis par le Royaume. Parmi ces actes, cités par le ministre des Affaires étrangères Rametan Lamamra lors de l'annonce de la fermeture des frontières, qui ont précipité les relations entre les deux pays dans l'abîme, figure le soutien apporté par le Maroc au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC. C'est le principal casus belli derrière la décision de l'Algérie de rompre ses relations avec le Maroc. L'Algérie a été extraordinairement patiente face à tous les actes que le Maroc a commis contre sa souveraineté et son unité, a déclaré mardi Ramtane Lama